La BNP Paribas a annoncé hier des bénéfices extraordinaires de 4,5 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, en hausse de quelque chose comme 150% par rapport au premier trimestre 2022, donc des résultats absolument extraordinaires, alors qu'ils sont largement portés par la cession de Bank of the West, qui était une, probablement la dernière filiale de la BNP aux États-Unis, on pourra éventuellement en reparler. Euh, mais même malgré cela, c est, c est, vous aviez des résultats très solides. Euh... <rire> euh, chers amis, vous savez que j'ai l'habitude ici de commencer mes euh, vidéos, pas trop ces derniers temps, mais normalement par une blague, normalement d'assez mauvais goût, moins euh, potache. Eh bien ceci n'est pas une blague, ou plutôt c'est une énorme blague. C'est même pas drôle, vous me rire quand pleurez, mais... euh... Parce que bah, je vous avais dès le mois dernier quand on, on avait beaucoup parlé de la crise bancaire, qui n'est absolument pas finie, bien évidemment. Hein, on s'était déjà dit ça, on avait remis un peu le, le couvercle. Alors aux États-Unis, elle fait toujours rage au niveau des banques régionales. Hein, sur les réseaux, on s'amuse à faire à jouer au bingo, au bingo des faillites bancaires. Euh, et en ce moment, ça, ça, ça tombe, euh, ça tombe comme des petits pains. Euh, et euh, en Europe, le secteur est en train de danser au bord du précipice avec déjà un pied dedans. Mais nous, en France, c'est génial. On fait des, des résultats extraordinaires, la BNP 4,5 milliards et demi, le Crédit Agricole a fait des résultats un peu, qui est, à peu près équivalents il n'y a pas longtemps. Euh, Société Générale, je vais pas regardé, mais je suis même de Société Générale, il doit faire des trucs bien. Euh... <rire> et ils voudraient qu'on croie ça. Euh, le pire, c'est que, bah, oui, que quoi, si, si on fait un peu attention à ça, euh... Je ne sais pas si laisser prendre et j'enregistre en partie cette vidéo parce que euh, un gars qui est censé s'y connaître un peu, s'est euh, pris manger les pieds dedans, mais massivement en faisant des fautes assez grossières d'ailleurs euh, et du coup bah non ça me chagrine quoi c'est à dire que non les les, les ces, ces résultats sont euh, en fait c'est pire que c'est c'est pas qu'ils veulent pas dire que ça ça, ça va bien c'est à dire que c'est c'est euh, c'est la conséquence de la mauvaise santé des banques alors c'est sûr que ça fait bizarre a une banque en mauvaise santé qui fait des bénéfices mais oui mais alors le truc c'est que une, on ne on, on tient pas à la comptabilité d'une banque exactement de la même manière que n'importe quelle entreprise euh, et parce qu'elle a bah, commencé par le PNB, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes une entreprise, vous allez faire un résultat sur les chiffres d'affaires. Une banque ne va pas regarder son chiffre d'affaires, elle va regarder son PNB, son produit net bancaire, qui est son résultat, dans lequel elle va compter euh, tous les... Euh, euh, qui, fait, qui est la grande part de son résultat. tout à fait, parce qu'il y a aussi les résultats exceptionnels dont on va parler dans un instant. Euh, et du coup, euh, donc ce, ce PNB... C'est la somme des frais que la banque va facturer, des abonnements, des assurances, de tous les produits qu'elle va vous vendre. Euh, moins bien bah, évidemment euh, toute sa, sa, sa masse salariale ses immeubles euh, ses logiciels euh, toute sa com comme, enfin, comme Euh donc euh, ça c'est c'est le PNB et puis vous allez rajouter à euh, ces résultats les résultats exceptionnels et en l'occurrence là vous avez euh, la la vente de Bank of the West euh, qui est probablement la dernière filiale de la BNP en Amérique du Nord. On, je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, ça, est... Il y a un mouvement où on s'est fait virer, les banques européennes se sont fait virer d'Amérique du Nord. On n'a pas très bien vu ça et c'est dommage. Mais euh... Alors ce truc rapporte quand même du fric. Et donc ce fric booste les résultats. Euh... Ce fric booste les résultats et... euh... Mais il manque un truc quand vous faites ça. C'est-à-dire que quand vous faites ça, euh, en fait, euh, vous oubliez que le métier essentiel d'une banque, euh, c'est pas de vous facturer des frais, euh, c'est de faire crédit. En tout cas, une banque comme la BNP, vous pourriez avoir des banques de détail dont l'activité essentielle soit de gérer des comptes courants, de vendre quelques produits d'assurance et faire un petit peu de crédit à la marge, de crédit personnel. Mais, mais non, la BNP, vous savez, le bilan de la BNP est plus important que le PIB de la France. Ce bilan il est constitué des crédits que la banque fait. Et que pour chaque dépôt que vous avez sur à la BNP, vous avez vous avez des crédits. C'est plutôt l'inverse. Crédit, les crédits font les dépôts dans les banques. Bon, ça on reviendra là-dessus une prochaine fois. Et donc, il manque dans le PNB, en fait, il manque le coût de votre produit. Parce que ce que vous vend la banque, en fait, la banque vous vend de l'argent. Ce qui, euh, dans la morale chrétienne classique, est absolument immoral. Euh, est que Si vous lisez Saint-Thomas d'Aquin, je vous ai promis que j'allais faire un gros papier sur... Euh, le. le le, le, la, la monnaie selon Saint-Thomas d'Aquin, qui est exceptionnelle, mais bon, je suis désolé, je suis un, peu, un peu à la bourre, euh, c'est totalement immoral. Et, et, et moi, qui, qui me dit toujours, ces comptes cateau qui ne sont pas capables de comprendre le, le, le système de crédit, non, non, il y a des raisons pour lesquelles on trouve que c'est immoral. Euh, et, et donc, c'est un petit peu, en fait, quand vous calculez, quand vous calculez le, le, le PNB d'une banque, euh, eh bien, vous oubliez. Euh, c'est un petit peu comme si vous étiez un vendeur de chaussures et que vous oubliez le prix des chaussures dans votre banque. Euh, ça veut dire quoi, ça bah, Ça veut dire que c'est voilà, vous, que vous vendez vos chaussures, euh, vous enlevez les prix du personnel, du, euh, de l'électricité, euh, la facture, l'immobilier, tout ça, le magasin, mais vous ne prenez pas en compte euh, la vente de la chaussure. Et bien bah oui, parce que euh, la banque, ça lui coûte, euh, en fait, de euh, vous faire crédit. Euh, ça lui coûte, et ça c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Euh, on, on oublie que euh, la banque, certes, quand elle fait crédit, elle va simplement ajouter euh, une ligne sur son bilan, et elle va juste créer l'argent, bien évidemment, euh, mais euh, ce n'est pas gratuit pour elle de faire ça. Ce n'est pas gratuit parce qu'en face, il faut qu'elle ait des fonds propres. Il faut qu'elle ait des fonds propres pour assurer les défaillances de votre crédit si votre crédit euh, n'est pas remboursé s'il y, y, y, y a faillite euh, s'il y a défaillance sur le crédit bah, il faut bien euh, à un moment elle vous a donné l'argent vous l'avez dépensé il faut bien que quelqu'un prenne la perte Au moment, c'est la comptabilité en double entrée elle vous a donné de l'argent il faut le détruire ailleurs et puis puisque vous vous pouvez pas le, le rembourser bah, et ça veut dire que c'est les fonds propres de la banque qui prennent euh, et donc ça a un coût euh, ce coût qu'on appelle le coût du capital, le cost of equity, et qui est le truc que tout le monde oublie tout le temps. Euh, et, et, et, et ça, c'est ça qui nous met dedans, parce que, qu'est-ce qui se passe, en fait Donc les gars arrivent, Tony Truant, en nous disant, regardez, on a fait des, des bénéfices de dingue. Bon, ben, euh, ok, vous avez fait des bénéfices de dingue, mais on s'en fout, en fait, parce que nous, ce, qu veut, ce qui est le, le plus important dans la, dans la banque, c'est le ratio du coût du capital, le le, le, pardon, le rendement du capital sur le coût du capital. Il faut que euh, ce que vous allez gagner en prêtant vous coûte moins cher que ce que vous coûte euh, le capital pour équivaler de prêter. C'est de la comptabilité de base. Il ne faut pas que vous perdiez de l'argent sur votre activité principale. Et encore une fois, l'activité principale d'une banque, c'est de faire crédit. C'est hyper, c'est vachement important cette affaire-là. Et c'est beaucoup plus important que le PNB. Euh, ben, parce que premier, en fait, on parle du bilan, on parle de 2500 milliards, on parle d'un truc qui, qui, qui est... Oui, est même plus que ça le bilan de la, la, la BNP maintenant, je n'ai pas été regardé, je peux m'excuser. Euh, et et, et c'est là qu'est qu le problème, c'est là, c'est ici. Et Pourquoi c'est là quel problème Parce que quand vous avez des taux qui montent, je, je, ça vous est peut-être venu là, alors la, la, la, la Fed, là on est vers la fin, la, la, la, la Fed a remonté ses taux encore de 0,25% hier, et là très clairement c'est fini, il n'y a plus personne qui peut en prendre plus. Euh, euh, ça a été annoncé, quand vous savez lire cette chose-là, c'est fait. Euh, eh bien, euh, le hausses, bah, c'est quoi C'est quand les taux d'intérêt d'interdémiens, c'est le coût du capital qui augmente. Bien évidemment, parce que si ça vous coûte moins cher d'aller acheter un, un bon du trésor américain euh, que de prêter à la banque, euh, bah, autant... Euh, une euh, donc, euh, bah, ce coût augmente. Mais ça, ils ne le disent pas. Et comme souvent, dans les résultats, on ne dit pas. En revanche, ils parlent beaucoup du rendement du capital. Et là, ils vous disent, oh, regardez, c'est magnifique. Notre rendement du capital, la BNP, est passé de 12% à 12,8%. Il a augmenté. Ah, c'est vachement bien, on est plus efficace. Sauf que non, parce que ces 12,8%, en fait, ils sont gonflés artificiellement par la vente de Bank of the West. Parce que la, la vente de Bank of the West, bah, évidemment, ça fait du cash, et du cash, c'est assimilé au fonds propre, et du coup, ça gonfle vos fonds propres. Sauf que ce fric de Bank of the West, il y en a une partie, 4 milliards qui va partir euh, pour euh, en, en rachat d'actions pour les actionnaires. Donc, vous allez enlever ça dans un futur proche, c'est-à-dire euh, le, le, en deux fois cette année. Euh, et puis, et, et donc, en fait, si vous enlevez ce cas extraordinaire, euh, c'est vrai que si vous l'enlevez, si vous enlevez la distribution euh, qui va avoir lieu de rachat d'actions, eh ben en fait, euh, le, le, le, le rendement du capital a plutôt tendance à baisser si vous enlevez ce truc-là, euh, qui encore une fois n'est que transitoire. C'est pas vrai. Et, euh, et ça, bah, c'est pas bien, euh, parce que quand vous avez des taux qui montent, donc un coût du capital qui monte et un rendement qui est au mieux stagnant, euh, et bien, votre situation se détériore. Ça va pas mieux, ça va moins bien. Et c'est comme ça que, alors que vous avez euh, 4 milliards de bénéfices, en fait, euh, la situation de la banque se détériore. Parce que, bien évidemment, dans... Euh, les, euh, les bénéfices, bah, tout ça, ça, passe pareil. Comme une fois, les bénéfices, c'est bah, ce que vous allez rendre à vos actionnaires pour euh, pour stimuler, vos, pour soutenir votre cours de bourse. Et puis après, vous pouvez toujours euh, mettre en, en, en fonds propres euh, votre, bé votre bénéfice euh, pour pouvoir euh, soutenir votre rentabilité du capital. Mais donc, c'est pour ça. Je veux dire, quand vous regardez la rentabilité euh, des fonds propres, ça inclut en fait dedans. Euh, les bénéfices que vous pouvez faire sur votre activité, sur votre PNB. C'est pas à côté, c'est au-dessus. Euh, et ça, ça va pas. Et bien évidemment, c'est-à-dire que les gens n'ont pas de mémoire, surtout le BFM et euh, les journaux, mais ils sont dans quel moment ils sont euh, BNP, BNP. Ils sont dans un moment où ils ont annoncé. Alors, moi, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était en 2021. Je sais pas si c'est beaucoup plus mieux que ça, je... mais en 2021, en tout cas, euh, ils annonçaient qu'ils euh, avaient comme objectif. Attention, ils avaient deux objectifs. C'était annoncé dans les résultats de 2021. Ils avaient comme objectif d'arriver à 12% de rendement du capital d'ici 2025. Alors, la, la hausse des taux leur permet effectivement d'arriver à peu près. Alors là, ils sont à 12,8, ils sont à peu près à 12. Pour une fois, il y a ces résultats exceptionnels ça va baisser. Mais donc, ils sont a priori toujours en ligne avec ce rendement du capital de 12%. Mais en 2021, ils disaient aussi on veut que d'ici 2025, les coûts du capital soient également inférieurs. Au, euh, rendement du capital c'est à dire que le capital devienne profitable et ça ils en parlaient en 2021 là dans les résultats d'hier ils en ont pas parlé ils ont rien dit pourquoi ils ont rien dit parce que c'est pas possible quand le coût de l'argent augmente et que sa rentabilité stagne euh, ben au final il, il est toujours négatif leur truc je sais pas de combien parce qu'on le saura on le saura plus tard ça m'a plus de temps euh, à être calculé après c'est là ça, trucs, ça devient plus compliqué il faut aller chercher des WAC, wacs euh, il vous avez plusieurs manières de calculer le truc euh, mais, mais, mais mais ce que je veux dire c'est que ce qui est certain c'est que la, la hausse des taux est extrêmement préjudiciable et d'ailleurs et c'est là où le truc est absolument dégueulasse c'est que tous ces gens euh, qui ont repris de manière tenu truante les annonces de la presse n'ont même pas était regarder les quelques grands analystes financiers dans les banques, dans les grandes banques, qui ont commenté ces résultats. Vous savez, à chaque fois que vous avez une grande société qui annonce des résultats, vous avez dans toutes les banques, dans toutes les sociétés financières, vous avez des analystes qui les couvrent et qui vont les commenter. Et puis, bah, vous avez toujours quelques analystes qui sortent du lot et qu'on va écouter un peu davantage. Euh, et si vous regardez un petit peu ce qui s'est dit hier à les résultat, dans ces notes d'analystes, pas sur les, les, les médias grand public à la con, mais qui disent pas, c'est génial, c'est truquant, ils disent ouais c'est vachement dur, euh, c'est vachement dur à, à c'est vachement dur à, à, à commenter ce truc parce que bah, ils donnent pas les vrais chiffres, ils disent il manque, c'est très dur euh, d'analyser ces chiffres, bah, ce qui donne pas ce, ce, ce truc, cet élément absolument essentiel, qui est le coût du capital. Alors moi, il se trouve que je l'infère. Euh, c'est vrai que, bon, probablement, quand il y une banque, il ne il va, il va peut-être pas prendre le risque de l'inférer et qui va se dire bah, « tant que je l'ai pas, je peux pas trop dire ». Donc, euh, quand vous regardez, ils disent bah, « euh, ouais, c'est un peu mieux que ce à quoi on s'attendait ». Effectivement, les, les, les, les résultats du PNB, c'est un peu mieux. Mais comme on ne sait pas euh, le, le, où en est la rentabilité du capital, on ne sait pas où est le nerf de la guerre, bah, on peut pas trop dire. C'est ça, ce qui ressort du truc. Et d'ailleurs, quand vous regardez le cours de bourse, et le cours de bourse a baissé. Et pourquoi il a baissé? Il a pas baissé parce que les investisseurs sont des cons qui sont pas capables de se rendre compte que vous avez une boîte qui marche super bien. ne sont pas cons les investisseurs, mais ils sont d'autant moins cons que quand vous avez une boîte qui marche particulièrement bien et que du coup son dividende augmente, parce que la BNP avait annoncé déjà à la fin de l'année qu'ils allaient rendre 60% de leurs résultats, euh, donc de leurs résultats euh, hors euh, le, le résultat exceptionnel le il avait traité à part, euh, qu'ils allaient rendre euh, 60% au, euh, en dividende. Bah, ces dividendes sont un peu meilleurs qu'attendus, puisque le, le, le bénéfice est un peu meilleur, enfin, hors, euh, hors Bank of the West, euh, du coup ça fait un meilleur dividende qui va arriver. Donc normalement, ces trucs-là, mécaniquement, ça fait un peu augmenter le cours de bourse. Pas forcément beaucoup, mais un peu. Non, ça baisse Pourquoi ça baisse Mais parce que, en fait, ces petites améliorations que tu as maintenant, c'est que dalle par rapport à l'espèce de merdier noir dans lesquels les banques sont à cause des hausses de taux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ben, la Fed hier a fait une espèce de baroud d'honneur de « allez, on fait un petit 0,25 en plus pour faire comme si", mais euh, ils ont absolument arrêté toute mention de futur, future, euh, ils ont euh, tout le consensus, c'est-à-dire que et maintenant, est arrêté en mode ça ne va pas monter plus haut, euh, et que mais même, même sans ça, c'est-à-dire que le, le, le, la situation bancaire est tellement fragile et, et, et surtout tellement coûteuse, et vous ne vous rendez pas compte des milliers de milliards de dollars et d'euros qui sont déversés en ce moment même sur ces banques qui fonctionnent si bien et qu'il y a une d'argent. Mais on parle de milliers de milliards de dollars, c'est aux États-Unis. Et en France, c'est toujours pareil, ça se voit un peu moins bien. En France, on a cette collusion euh, entre, les, euh, entre Bercy et les patrons de banques qui sortent des mêmes écoles, qui, qui, qui, qui se de l'un à l'autre. Euh, et du coup, c'est-à-dire qu'on a cette illusion que les banques vont mieux en France, parce que vous avez cette espèce de, de mémoire, euh, un, cette mémoire qui est restée dans, dans les structures du temps où nos banques étaient nationalisées. Mais du coup, euh, bah, c est, c est, c est, ces choses-là sont plus fluides. On, on montre moins les choses. On est plus, il y a un peu plus de pudeur. Mais les banques françaises ne vont pas mieux que leurs homologues. BNP va si, BNP va un peu mieux que Deutsche Bank, mais pas beaucoup mieux. C'est vraiment, c'est très, très, très important. Et, et j'espère que ça aurait été un peu plus clair. Si, si, je, je, si vous voulez comprendre pourquoi la BNP va pas bien, c'est parce que quand ils vous donnent leurs résultats de dingue, ils oublient d'inclure in, le coût de leurs produits le et le coût de leurs produits, c'est le crédit. Et quand les taux montent, le coût du crédit augmente c'est le coût du crédit, c'est le coût du capital. Et comme ces banques sont euh, en mauvaise posture, comme vous voyez, Crédit Suisse peut tomber, SVB peut tomber, <coughs> bien, les investisseurs demandent un fric de maboule pour ce risque. Et c'est normal. Et ça augmente énormément le coût du capital. Ce qui s'est passé le mois dernier, ça a des répercussions sur BNP. Le fait, notamment, que les obligations convertibles, qu'on, l'on a, euh, absolument, euh, maltraitées sur Crédit Suisse, eh bien, ben, ça renchérit le coût. J'ai pas été voir, mais ça renchérit, euh, tiens, j'irai voir ça, je dirais. Le coût des obligations convertibles. C'est, toutes ces choses-là, hein, qui sont là, et, et, et, on vous masque ça. C'est-à-dire que vous, vous avez cette espèce de petit rideau de fumée à la con. À, ah, ben, regardez, tout va bien. Mais même, vous allez juste à la strat des analyses. Déjà, les mecs, ils se Bof ». Et si vous savez lire un bilan comptable, vous savez que non, ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. Et le message, du coup, c'est, euh, il faut débancariser au moins en partie euh, votre patrimoine, votre capital, même si vous n'en avez pas énormément. Euh, alors ça se fait, euh, parce que généralement on me dit, euh, la faux, tu t'occupes que, que, que des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, sans doute. Euh, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous retirez des espèces. Euh, ça dépend combien vous avez, bien évidemment. Mais même avoir quelques pièces d'or ou d'argent métal, euh, si vous n'avez pas besoin d'avoir un capital dingue pour avoir quelques pièces d'or ou d'argent métal. Alors après on me dit, oui, mais les pièces d'or, on ne peut pas les échanger. Euh, si euh, si c'est une crise totale, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Les si pièces d'or, ça s'échange très très bien en temps de crise. Alors, quand je dis en temps de crise, c'est euh, en, en mode seconde guerre mondiale. Hein, ce pas impossible que dans les 20 années qui viennent, on se retrouve dans une situation où au niveau de la population, soit vécu un peu comme la Seconde Guerre mondiale. C'est pas impossible. Et quand vous êtes dans une situation de type Seconde Guerre mondiale, si, les pièces d'or, ça se cherche très très très très bien. Et des petites pièces d'or, vous achetez un bœuf avec... ou un cochon. Ben oui. Alors c'est sûr que quand on, est... quand on habite dans un centre-ville, ça parle moins. Mais pareil, c'est une réflexion à faire. Où est-ce que vous voulez vivre Où est-ce que vous voulez passer les 20 prochaines années Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes en centre-ville... C'est pareil, hein, dans les moments où ça va mal, généralement les campagnes s'en sortent mieux. Hein vous avez tout un tas de choses. Et bien évidemment, après, quand ben vous débancarisez, avez vous avez deux manières. Déjà, vous avez deux choses à débancariser. Vous avez euh, le capital, vous avez aussi les flux. C'est pour ça que j'ai prenais des espaces. Le fait de payer... Euh, avec des espèces, le fait euh, de faire du troc, de revenir, d'échanger des choses plutôt que de, de, de faire de payer, de revenir euh, à de l'entraide locale. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour ça. De, de, de, de... En fait, il a, on n'a pas tellement le choix que de s'endurcir et de s'autonomiser par rapport à ce système. Euh, et et ce n'est pas exactement la même chose, mais se rendre compte, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pareil, et quand on a plus de moyens, euh, ben, des bancaires, c'est-à-dire qu'il il y a un moment il faut sortir ses avoirs de banque, Alors vous le savez, nous, en ce moment... Euh, je, je, je préconise assez radicalement euh, l'or, euh, et, euh, et, et alors les crypto-monnaies également, mais vous avez aussi des matières premières, vous avez aussi de l'immobilier, euh, vous avez tout un tas de choses, et, et vous le savez, j'ai réuni ça euh, dans un dossier qui s'appelle « or et bitcoin » sur un site, vous avez or-e-bitcoin.fr, ou .com, je ne sais plus, bref. Euh, je vous mets le lien euh, là. Et, et, et, et là, si vous voulez, en pratique, euh, commencer à, à débancariser et à sortir, euh, parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire-là euh, C'est que euh, ce qui risque, c'est peut-être vous allez avoir un infrefondrement brutal, et peut-être vous allez avoir vous, a, vous, vous avoir gelé et puis vous vous rendre compte vous n'allez plus avoir accès à votre capital. On vous vous direz toujours « il est là », vous n'auriez simplement plus accès. Puis peut-être au bout un jour, on vous dira simplement « il n'est plus là ». Mais ça, ça, va se faire petit à petit. C'est pas, c'est avant d'être radical, il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire qu'on a déjà vu euh, le H2O, les fonds, les fonds H2O ont été gelés. C'est des choses qui arrivent. Donc on peut avoir des, des multiplications comme ça. Vous allez avoir, euh, tu vois, je, je lisais aujourd'hui que les SCPI, donc les, les fonds de, de société civile, euh, sont euh, en des rendements qui baissent, et qui sont, qui sont en, en très forte baisse euh, cette année, et avec en plus des pertes. Euh, sur les valorisations. Et euh, ces trucs-là, euh, qui euh, encore l'année dernière, ont énormément euh, recruté. Il y a plus de 10 milliards d'actifs nets qui sont rentrés sur les SCPI, euh, parce que 2021 était encore une bonne année. Donc en euh, 2022, on recrute sur 2021. et Là, on se rend compte que non seulement les chiffres de 2022 sont mauvais, mais que les chiffres de 2023 sont, sont, sont, vont être encore plus mauvais. Et là, vous vous rendez compte sur les SCPI que vous avez plein de gens qui sont rentrés là-dessus parce que on a poussé tout le monde là-dedans, pas tout le monde, mais beaucoup de monde, euh, et que euh, bah, c'est des placements qui ne sont pas du tout liquides. En particulier les SCPI sur une assurance vie. L assurance vie, légalement, c'est un produit qui est, qui est par construction liquide. C'est votre assureur a deux mois pour vous rendre votre assurance vie quelle qu'elle soit, une compte ou pas. Une SCPI, ce n'est pas liquide. Une SCPI, vous pouvez peut-être prendre deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans à la vendre. S'il faut un acheteur en face. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur. Mais vous n'avez pas de liquidité du marché, vous n'avez pas de place de marché, ce n'est pas, pas comme le CAC 40, les SCPI. Euh, et donc, vous, vous avez des risques de krach sur les SCPI, ça ne viendra pas, ou de baisse très forte Et donc, vous avez ces choses-là qui vont commencer à s'accumuler. Bien évidemment, la chose le euros, je parle beaucoup en ce moment, qui est aussi une manière de piéger votre argent. Et puis, bah, on, on va geler une partie de capital, on va vous y donner accès seulement au coup de dos. On va petit à petit vous serrer le, le, le noeud coulant autour du cou. Et donc, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que euh, le processus est en cours, il est déjà bien avancé, euh, qu'il est en train de s'accélérer, et que euh, il est important euh, de, de, de faire le point sur votre patrimoine maintenant et de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe si euh, on, on se met euh, à, à restreindre notre accès au portail. Euh, de voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et moi je vous dis à votre bonne fortune.